Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les capsules à travers les lunettes de Marie-Claude. Merci de vos commentaires, merci de partager les vidéos, merci de les aimer et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir une notification sur les prochaines vidéos. Avez-vous vu les belles petites fleurs que Arnaud m'a cueillies ce matin? Le muguet, ça sent tellement bon! Moi j'adore les odeurs. Moi, je, je suis une fille qui, qui, qui aime les sens. Et le printemps, c'est la saison où tous mes sens sont, euh, sont stimulés. Hein, les, les odeurs, le chant des oiseaux, le vent qui est sur ma peau. On a été longtemps, plusieurs mois, en cabanée, surtout euh, après une période de confinement. On dirait que le printemps, euh, wow, ça fait du bien, on respire. Hein? Aussitôt que la neige fond et qu'il commence à avoir un petit peu de chaleur, je fais le tour de ma maison, de mon jardin, pour voir ce qui pousse. Il y a des plantes qui poussent extrêmement vite, d'autres qui prennent plus de temps. Tu sais, ch chacun, chacun a son rythme de croissance. Je surveille ça et c'est toujours excitant pour moi de voir, « Ok, cette fleur-là, là, elle va éclore dans, dans deux jours. » et, et je reviens et la fleur, elle est elle était clos. et Là, je vois apparaître les petites abeilles là, qui, qui, qui butinent de fleurs en fleur. Pour moi, le printemps, c'est la vie qui renaît. C'est un miracle. Chaque, chaque printemps est un miracle. Tout a été en dormance sur un hiver. On pense que euh, les arbres sont morts. On pense que les plantes sont mortes parce qu'il n'y parce que a plus de feuilles. Ben non, elle revit. Tant que le sang coule, tant qu'on respire, il ben, y a de la vie. Parfois, on est juste en dormance, hein. parfois, il y a quelque chose qui ne va pas, on sent, on a besoin d'une pause, hein. toute, toute la, la, la, la nature a besoin d'une pause à un moment donné. Il y a, il y a, il y a quelques années, euh, Arnaud et moi, on faisait, faisait des semis. La première année où on est arrivé dans, dans cette maison-ci, on voyait envoyé on, on voulait faire plein de fleurs, plein de plantes, et <rire> il y a des semis qu'on a fait de Faceli. J'en parle justement dans, dans la capsule que vous voyez là. Il y a toute une, une philosophie aussi en arrière de cette histoire-là de Facélie qui qui n'a pas survécu, <rire> malheureusement. Il n'y a pas juste les fleurs hein, qui, qui qui arrivent au printemps, c'est les animaux aussi. Et dans notre jardin, euh, d'habitude on voit un petit lapin sauvage qui vient dans le temps de Pâques et cette année, ben, il y en a eu trois. <rire> Probablement parce qu'il y a moins de gens à l'extérieur. Et là, bon, euh, ils viennent plus ça, ça, sur les terrains. Et Arnaud, une de ses forces, c'est prendre soin et de s'assurer que la personne mange bien. Moi, je peux vous assurer que je mange très bien avec Arnaud. Il avait envie de nourrir aussi les lapins. Alors, il les a nourris un petit peu. Mais euh, les lapins ont mangé mes tulipes. Je pas très contente. Mais bon, de faire de... quoi? <rires> mais, mais bon, il a arrêté de donner à manger aux lapins, on ne voit plus les lapins et euh, les tulipes peuvent maintenant éclore sans, euh, sans prédateurs. Le printemps aussi, c'est la période du, du grand nettoyage. On va sortir nos, nos tables patio, on va mettre nos moustiquaires. on nettoie tout ça, euh, on fait du ménage dans notre grenier, dans notre cabanon et puis on fait des ventes de garage. Bon, cette année, euh, je ne sais pas s'il va y en avoir. Ça fait du bien de nettoyer, d'enlever la crasse. On peut le faire intérieurement aussi avec différents exercices, avec, avec la respiration éventuellement. Je vous ferai peut-être une, une capsule vidéo sur, sur le nettoyage qu'on peut se faire. Je vous souhaite un bon printemps. Je vous souhaite de revivre intérieurement, physiquement. Portez-vous bien et n'oubliez jamais que c'est le regard que l'on porte qui nous porte. On se revoit bientôt. Bon, Arnaud a mis dans mon bouquet euh, de la ciboulette. <rire> Là, il a manqué son coup parce que je... c'est pas toutes les odeurs que j'aime. Hein? Euh, la ciboulette, euh, j'aime je, je, je, pas vraiment. Il n'y a que ça dans le jardin pour l'instant. Hein? On a de la ciboulette, on n'a plus de sauge et puis un peu de muguet qui a survécu. Donc j'ai fait tu... ce que j'ai pu. Ok, c'est gentil. Du pissenlit, il y en a à la tonne. <rire> Mais ça va pousser, ça va pousser.